Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer la calculatrice HP 25 de 1975. Alors commençons par ce catalogue de 1976, où la société HP présente l'ensemble de son matériel, donc des appareils de mesure ou de calcul. Vous trouverez le lien sous la vidéo, voici quelques exemples d'appareils, des voltmètres, des oscilloscopes, des tables traçantes, etc. Pour la partie calculatrice, on trouve entre autres la HP 25 et sur la même page la HP 55. Concernant ces caractéristiques, on voit qu'elle possède les fonctions trigonométriques et trigonométriques inverses, logarithme exponentiel, quelques fonctions statistiques, conversion vers heures minute, seconde, coordonnées rectangulaires polaires, partie entière, partie fractionnaire, valeur absolue, et la possibilité de faire de l'arithmétique sur les registres. Donc par exemple, soustraire, ajouter, multiplier ou diviser une valeur dans un des registres. Côté programmation, 49 pas de programme, 8 tests, uniquement un branchement direct, c'est-à-dire un go-to vers un certain pas, mais il n'y a ni sous-routine, ni branchement indirect. La possibilité d'exécuter un programme pas à pas, donc avec SST, contrairement à la TI57 qui a deux fonctions, insérer et effacer un pas de programme, vous n'avez pas ces fonctionnalités sur la HP25. Par contre, vous avez la touche NUP qui permet de remplacer un pas de programme par rien du tout, c'est-à-dire pas d'opération, et qui évite de changer les goto. Par exemple, imaginons qu'au pas 1, je mets goto 0.5. Ici, j'écris pi, j'ai le pas 5, etc. Si je me suis trompé et que je ne veux plus la ligne 2, ici, je n'ai plus goto 0.5, mais goto 0.4. Donc l'astuce consiste à mettre nop, ce qui m'évite de changer le 0.5. On a également la fonction pause, 8 registres de 0 à 7. La pile de travail contient 4 registres donc x, y, z, plus le registre dernier x. 10 chiffres significatifs avec des nombres compris entre 10 puissance moins 99 et 10 puissance 99. Alors ici on nous parle de 200 décades. Donc sur Wikipédia, on peut lire qu'une décade est un facteur 10 entre deux nombres. On s'en sert en particulier lorsqu'on fait des graphiques de type logarithmique. Concrètement, pour déterminer le nombre de décades entre deux valeurs, il faut calculer le logarithme en base 10 du quotient des deux nombres. Par exemple, quel est le nombre de décades entre 15 et 150 000 On fait 150 000 divisé par 15 et on prend le log en base 10, ce qui va faire 4 décades. Donc si j'écris le nombre le plus grand possible sur cette machine, je vais mettre 9,5 je remplis l'écran avec des 9, fois 10 exposant 99, entrée, et le nombre le plus petit possible, c'est 10 puissance moins 99. Donc bien sûr, si je fais la division, le résultat est faux, puisque je suis en dehors de la plage. Mais si je prends le logarithme de ce nombre, donc je trouve 100, si je refais... 10 puissance moins 99, et que je prends le logarithme, c'est-à-dire moins 99, et que je fais la différence des deux, je retrouve les 200 décades. Alors voici deux publicités. Celle de droite permet de voir la taille de la HP25 par rapport aux autres calculatrices de chez HP. Donc par exemple, à côté d'une HP32E, on voit qu'elle est plus grande et par exemple à côté d'une TI57. Alors on nous dit ici qu'il faut bien voir les 49 pas de programme comme la possibilité d'enregistrer jusqu'à 147 touches. Par exemple, si je lui dis d'ajouter 8 dans la mémoire 5, je vais avoir un pas pour le 8, et sto plus 5 va correspondre à un unique pas de programme. Sur certaines machines, il faut au moins deux pas pour mémoriser cette instruction. Si vous voulez faire des tests, c'est très simple. Il existe un émulateur web appelé HP25U. Alors il y a une communauté autour de cette calculatrice et certains ont développé des versions assez originales comme celle-ci appelée RPN25CE pour iPhone qui est une machine avec une mémoire continue. Donc cette machine existe pour de vrai, c'est la 25C. Mais celle-ci ne fait plus 49 pas de programme mais 1000 pas. Elle a des labels, 100 registres, une horloge, un port-export et tout un tas de fonctionnalités. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur la page officielle. On voit en particulier les sous-routines, une touche factorielle, etc. On a également cette autre version construite à la main avec ici un afficheur fluorescent appelé VFD. Donc, Cette machine est un clone du HP 25 basé sur le processeur Z80. Donc vous pourrez trouver les aspects techniques ainsi qu'une vidéo. On a également la NP25. Vous avez une vidéo de présentation ainsi que tous les détails techniques. Et enfin, la création de cette batterie sans fil qui permet de recharger la calculatrice en la posant tout simplement sur ce socle. Donc Comme on a dit, la pile contient 4 registres XYZT, 8 registres de stockage de 0 à 7. Et pour le programme... Le pas 0 correspond à stop, c'est-à-dire que si on fait GOTO 00, le programme s'arrête, jusqu'au pas 49. Alors dans la revue L'ordinateur de poche numéro 4, on a une description de cette machine. Donc l'auteur nous dit qu'à sa connaissance, c'est la première calculatrice programmable de poche de chez HP, et qu'en 1976 apparaît donc la HP 25C à mémoire constante. Pour travailler avec la pile, il y a très peu de choses. Inverser les registres xy, Enter et la rotation. Les touches F et G qui permettent donc d'accéder aux différentes fonctions s'appellent aussi préfixé jaune, préfixé bleu. Concernant les statistiques, on a sigma plus pour ajouter une donnée, sigma moins pour en enlever, la moyenne et la variance. Donc ce qui permet de trouver l'écart-type. Les différentes sommes. Les x, les x, y, y, les produits et n sont enregistrés dans les registres. Par contre, on n'a ni la somme des y au carré, ni la moyenne des y, ni la variance. Mais on ne peut pas directement faire des estimations, comme c'est le cas sur la 32e, estimer le y, faire de la régression linéaire, etc. Donc nous verrons tout à l'heure qu'il y a un manuel d'application avec, entre autres, des programmes de statistiques. Donc pas de label, pas de sous-programme, pas de drapeau et on ne peut pas insérer une instruction si on l'a oublié. Donc cette revue date de 1981 et il nous dit que 6 ans après, elle reste fiable et qu'il a dû acheter une nouvelle batterie. Et on voit qu'en 2023, ce type de machine peut encore fonctionner, ici avec deux piles AA. Alors effectuons un petit calcul avec les statistiques. Donc on nous dit qu'avant d'utiliser Sigma+, il faut déjà effacer les registres. Donc je suis en mode run et je fais f clear reg. Donc ce que vous voyez à l'écran était indiqué dans ce petit aide mémoire. On retrouve ici la partie pour les statistiques. Alors imaginons que j'ai eu trois notes, 10 coefficient 3, 15 coefficient 1 et 8 coefficient 2. Quelle est ma moyenne Donc je vais taper 10 entrée, 3... Et sigma plus. Donc il m'affiche 1 pour dire qu'il y a une donnée de rentrée. J'ai eu 15, coefficient 1, sigma plus, et 8, coefficient 2. Donc si je veux trouver ma moyenne, il faut que je fasse la somme des produits, 3 fois 10, plus 1 fois 15, plus 2 fois 8, divisé par la somme des coefficients. Donc la somme des produits, c'est R5. Donc si je rappelle, la mémoire 5, je vois marqué 61. Et la somme des X est dans la mémoire 7. Donc RCL 7, je retrouve bien 6, c'est-à-dire 3 plus 1 plus 2. Donc si j'appuie sur diviser, je vois que ma moyenne est de 10,17. Si je veux plus de décimales, je fais F fixe, par exemple 6. Et j'ai maintenant 6 décimales. Comme je disais tout à l'heure, pas d'estimation, pas de régression linéaire, mais un livre d'application présenté sous cette forme-là, à savoir les différentes lignes de programme entre 1 et 49, les codes qui seront affichés à l'écran, les touches que l'on a entrées, ce qu'il va se passer sur la pile, des commentaires, et à quoi servent les registres. Donc ce programme sert à faire de la régression linéaire, donc à trouver l'équation d'une droite qui passe au plus près de couple de points. Et ensuite, vous avez cette autre feuille qui explique comment utiliser le programme. Donc la partie initialisation, on efface les registres et on efface le programme. On tape donc le programme et pour l'utiliser, on rentre x entrée, y et on lance le programme. Pour les différentes valeurs ce qui permet ensuite de trouver la pente et l'ordonnée à l'origine Donc on nous donne les touches à taper et pour pouvoir faire des estimations alors concernant l'affichage de la calculatrice on va taper ce premier programme qui est tout simplement goto to 1 donc qui va boucler au pas numéro 1 donc on se met en mode programme on voit apparaître 00 comme la machine était éteinte je suis sûr qu'il n'y a rien comme programme, sinon je peux faire F Clear programme et je vais taper GoTo01. On se remet en mode Run et je vais par exemple mettre deux décimales. Si je lance le programme, je vois apparaître un 2 qui a l'air assez fixe du côté droit. Alors voici la version avec l'émulateur. Si je me mets en mode scientifique, avec par exemple 3 décimales, et que je relance le programme, cette fois-ci, je vois apparaître un 1 du côté droit. Et si je me mets en mode ingénieur, et que je relance le programme, cette fois-ci, je vois un 0. Et c'est la même chose avec degré radian ou grade. Je vais en faire 1, par exemple, je suis en grade. Si je lance le programme, un zéro s'est ajouté du côté gauche, alors que si vous êtes en mode radiant, vous avez un 1 qui s'est affiché du côté gauche. Alors commençons par ce premier programme qui va permettre de calculer la distance à l'horizon. Donc Vous avez la Terre, le rayon de la Terre est environ de 6371 km. Et là, on imagine un phare avec deux personnes. Et on se demande jusqu'à quelle distance ils arrivent à voir. Donc c'est ça la distance jusqu'à l'horizon. Donc ça va dépendre de la hauteur, où est la personne. Donc il y a plusieurs formules, plus ou moins précises. La première est R, donc le rayon de la Terre, fois arc cosinus R sur R plus H. Et une autre, beaucoup plus simple, 2 fois R fois H, le tout racine carrée. Ce qui en kilomètres fait 3,57 racine carrée de H. Alors nous, on va taper cette formule-là avec la machine. Donc on va se mettre en mode radian. Donc G radian. Donc dans le programme, je vais lui dire de mettre 9 décimales. Donc on voit qu'il suffit d'un seul pas de programme pour mémoriser fixe 9. On va taper... le rayon de la Terre, par 10 puissance 3. Il faut ajouter la hauteur au rayon de la Terre, donc plus. Et comme on a besoin à nouveau du rayon de la Terre, on va rappeler le dernier X qui a été utilisé, donc le 6371. Donc on fait last X, la division des deux. J'ai à nouveau besoin du rayon de la Terre. Donc je refais last X. Avant de faire la multiplication, il faut que j'inverse cette fraction. Donc je vais mettre le 6371 dans le registre Y. Inverse, on l'a sur cette touche-là. Donc préfixe bleu, 1 sur X. L'inverse du cosinus est en dessous de la touche 5. Donc j'ai 5. Et je peux maintenant multiplier ce qu'il y aura à l'affichage, donc registre X, par le registre Y. Donc, tout simplement, « Multiplier ». Et pour arrêter le programme, soit on fait « RS » ou on fait « GoTo00 », ce qui permettra d'enchaîner sur plusieurs simulations. Je me remets en mode « Run ». Alors, voici quelques distances qu'on nous donne sur ce site. Par exemple, on nous dit qu'à 6 mètres de haut, on peut voir jusqu'à 8,74 km. Donc, je vais taper « 6 »,« Run Stop ». Et on retrouve bien le 8744. Alors, on va en faire un autre. On est en haut de la tour Eiffel à 300 mètres. Run stop. Donc, vous voyez que je n'ai pas à refaire to 00. Et j'ai bien 61,8 km. Alors, la formule qui a été utilisée sur ce site est celle plus simple. Deux fois la hauteur fois le rayon de la Terre. Donc, on voit que les résultats sont équivalents. On pouvait trouver d'autres programmes pour cette calculatrice dans la revue Science et Vie. En voici un qui concerne la relativité, où il s'agit de savoir combien de temps s'est écoulé sur Terre lorsque vous voyagez dans une fusée relativiste, c'est-à-dire qui va à des vitesses proches de celle de la lumière. Donc on a ce premier exemple. On veut savoir combien de temps s'est écoulé sur Terre si on part un an, à bord d'un vaisseau spatial qui va à 99% de la vitesse de la lumière donc on nous dit qu'il faut introduire la durée et ensuite si on connaît le rapport notre vitesse sur celle de la lumière donc ce qui est le cas nous c'est 99% il faudra ajouter le signe moins donc j'avais déjà tapé le programme sur cet émulateur donc je peux le retrouver en cliquant sur l'écran librairie j'ai le programme horizon, et ici le programme relativité. Donc je vais le charger, je peux vérifier en allant dans programme et en faisant SST, Donc 32, 31, 31. On imagine qu'on a 32, 31, 31. Et effectivement, la touche CHS est à la ligne 3, deuxième colonne, et entrée, ligne 3, première colonne. Alors essayons avec 365 et 0,99. Donc je me remets en mode run, go to 00, 365 rs. Donc il affiche moins 1, donc ça c'est normal. 0,99, je change de signe et je lance. 2587, qui est bien la bonne réponse. Autre exemple qui va nous permettre de voir la conversion des heures. On part 5h39 minutes à bord d'un vaisseau qui va à 100 000 km par seconde, c'est-à-dire 33 de la vitesse de la lumière. Donc il va falloir convertir 5h39 en heures, et ensuite taper soit la vitesse, soit le rapport 33 Alors cette fois-ci, on va le faire avec la vraie calculatrice. Je vais taper 5h39, que je vais convertir en heures. Donc G et la touche 0 ce qui fait 5,65. Je lance le programme, donc je vais refaire un Go to 0, RS, et pour taper 100 000, je vais mettre 1 par 10 exposant 5, RS, je vois 5,99, que je vais remettre en heures, minutes, secondes, ce qui fait 5h59, c'est-à-dire que le temps terrestre est effectivement de 6 heures. Alors voici un exemple de feuille pour taper nos programmes, Recto Verso. Alors, on retrouvait la même chose chez Texas Instruments. Ici, pour la TI SR56, une feuille de programmation avec les numéros des lignes, les codes des touches, la touche que l'on a appuyée, des commentaires, et à droite, l'utilisation des registres. Et vous avez tout un tas de feuilles disponibles. Alors, voici le programme Syracuse, où on va utiliser les mémoires, et les opérations sur les mémoires. Alors on a notre nombre de départ que l'on va mémoriser dans la mémoire 0, le max dans la mémoire 1, le temps de vol dans la mémoire 2, ensuite, on va regarder si n est égal à 1, si c'est le cas, le programme est terminé, donc goto 29, c'est-à-dire l'affichage du max et du temps de vol. Sinon, on va regarder si le nombre est pair. Donc on le divise par 2, on prend la partie fractionnaire et on regarde si ça vaut 0. Si c'est le cas, on ira au pas 20. Sinon, on multiplie par 3 et on ajoute 1 et on ira au pas 22. Le pas 20, c'est tout simplement diviser par 2 le contenu de la mémoire 0. Et dans les deux cas, on ajoute 1 au temps de vol. Ensuite, on va comparer n et le max. Et si n est plus grand que le max, on écrase le max. Dans les deux cas, on retourne au pas 5, c'est-à-dire savoir si on a terminé. Donc j'ai tapé le programme, je me suis mis ensuite en mode run. J'appuie sur 5 et je le lance. Et il doit m'afficher un maximum de 16 et un temps de vol de 5. Donc on retrouve bien le 16 et le 5. Alors je vais le lancer avec 27. Et comme la machine est lente, je vous présente donc sur ce visuel différents outils. Le premier est cet organigraphe de chez Minerva qui permet de tracer à la main des organigrammes. Donc On voit entrée-sortie, les sous-programmes, les traitements, les tests, etc. Vous avez également ce porte-mine de la marque Critérium et derrière ce que l'on appelle un papier listing, et sur le côté, la bande qui s'appelle bande Carole. Et plus précisément, l'espace entre ce trou et ce trou fait exactement 1 pouce, c'est-à-dire 2,54 cm. Le programme n'est pas encore terminé, mais on obtient bien à la fin 111 et 9232. Voilà, à bientôt